Départ de la station centrale. Destination, station de La Faille. Arrivée à la station de La Faille, complexe de recherche de Twin Elix. Laissez vos armes. Désolé, impossible de savoir avec certitude ce qu'il y avait dans ce téléphérique. Le seul truc qui me mettrait en colère, c'est qu'ils aient tiré. Même shooté au stimulants, mes hommes connaissent la règle. Deux jambes, ça va. Quatre jambes, bonjour les dégâts. Écoutez, vous êtes humaine, ça suffit pour que je ne vous tire pas dessus. Mais j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Je m'appelle Shepard, je suis un spectre. Hum... Un cheval de nez, on ne regarde pas les dents, comme on dit, surtout si le cheval en question a un énorme flingue. Les labos fortifiés sont tombés la semaine dernière. Seul Hanolar a réussi à en sortir, et encore, ça ne tourne plus rond là-haut. Avant qu'on ne se rende compte de quoi que ce soit, ils étaient déjà dans mon poste de commandement. On avait plus d'hommes que maintenant. Vous avez été pris par surprise et vous aviez des civils à protéger. Beau travail, capitaine. Vous trouvez, ce n'est pas l'impression que j'en ai. Le comité a envoyé une assarie pour gérer le bazar. Elle est partie pour les labos fortifiés hier. Plus de nouvelles depuis. Je ne vais pas vous laisser mourir, vous et vos hommes. Tout ce que je peux faire, c'est rester ici et protéger les civils. Il y a un ascenseur d'urgence près des téléphériques que vous pouvez activer avec cette carte. Il vous emmènera au labo. Si vous avez besoin de soins, le docteur Cohen est en bas, à l'infirmerie. J'ai du travail. Ça, je veux bien cro... Merde Surveillez le périmètre Go, go, go Go, go venez sécuriser le complexe Vous tenez le coup Écoutez-moi bien, si nous ne réparons pas notre erreur, les stations de combat en orbite vont nous oblitérer, vous comprenez Vous avez libéré les Rakhni volontairement euh... J'obéis aux ordres, c'est tout. Tooenelix tout a trouvé un œuf sur un vaisseau très ancien qui dérivait depuis des millénaires. C'était un vaisseau Rachni. À l'intérieur, ils ont trouvé de nombreux œufs en suspension cryogénique. Et vous avez réussi à faire éclore un œuf aussi ancien Oui. Une cryostase si longue, c'est très dur d'en sortir. C'est un miracle qu'il ait résisté au passage du temps. Twin Elix voulait cloner les rachnis, les produire à grande échelle pour créer une armée. Mais à leur arrivée, ils ont compris que l'œuf n'était pas celui d'un vulgaire rachni. C'était un œuf de reine. Après la ponte, ils ont envoyé la reine à la faille, en pensant que sans elle, les bébés Rakhni seraient plus obéissants. J'ai comme l'impression qu'ils avaient tort. Ah, C'était la pire des choses à faire. Sans leur reine, les Rakhni ne se développent pas correctement. C'est son esprit qui les éduque. Sans elle, ils sont incontrôlables. Dans ce cas, tout ce qu'on a à faire, c'est de la ramener ici. Non, désolé, mais ça ne marchera pas. Ces rachnis sont trop dangereux. C'est triste, mais ils doivent mourir. Vous pourriez activer la bombe neutronique. Qu'est-ce que je dois faire Les commandes pour armer la bombe sont à côté. Vous insérez la clé, et ensuite je donne le code à Mira pour... Oh J'ai accès à tous les systèmes du complexe. Que désirez-vous Active la bombe neutronique. Désolée, je ne peux accéder à votre requête sans le code d'autorisation adéquate. Code incorrect. Veuillez vous rendre au poste de sécurité pour arrestation et interrogatoire. Active la bombe neutronique. Désolé, je ne peux accéder à votre requête sans le code d'autorisation adéquate. Autorisation 875 020 079, exécution locale du code Oméga. Confirmé. Exécution du code Omega dans 120 secondes. Désolé, Shepard, j'agis sur ordre de Benetia. Feu à volonté N'avait pas idée du privilège qu'il y a à être mère. Car la création est un pouvoir. Former une vie, la guider vers le bonheur ou le désespoir. Ses enfants auraient dû être les nôtres. Élevés pour chasser et abattre les ennemis de sa reine. Avez-vous déjà combattu un commando à Sari Peu d'humains l'ont fait. Nous ne sommes pas obligés de nous battre. Vous pouvez revenir à la citadelle avec nous. Je ne crois pas. n'est pas fini. Nul ne peut arrêter sa reine. Mon esprit est empli de lumière. Tout est clair. Les rachnis n'ont pas coopéré avec vous, pourquoi le ferai-je Je ne trahirai pas. Vous n'apprendrez... Vous... Écoutez attentivement. Sa reine murmure toujours dans mon esprit, je peux combattre ses pulsions brièvement, mais l'endoctrinement est puissant. Vous pourriez donc m'attaquer à nouveau C'est possible. Mais ce ne serait pas de mon plein gré, je sais pas. Les gens autour de sa reine ne sont plus eux-mêmes. On se met à l'idolâtrer, à le vénérer, à faire n'importe quoi pour lui. Sauvereigne, son vaisseau amiral en est la clé. C'est un gigantesque cuirassé d'une puissance extraordinaire. The n'est pas comme les autres vaisseaux. D'où vient-il Je n'en sais rien. Ce ne sont pas les Guettes qui l'ont construit. Il est bien plus évolué que toute autre technologie connue. Ceux qui restent à bord sont irrémédiablement gagnés par la cause de sa reine et finissent prostrés à ses pieds, à boire ses paroles. L'effet est d'abord subtil. Je me croyais assez forte pour résister, mais... j'ai fini par devenir un instrument volontaire, vivant pour servir. Il m'a chargé de retrouver la position du relais cosmodésique mu perdu depuis des milliers d'années. Quelqu'un de Noveria l'a trouvé Il y a 2000 ans, les Rakhni habitaient dans cette zone de la galaxie. Ils ont découvert le relais. Les Rakhni ont une mémoire collective qui s'étend sur des générations. Les reines héritent du savoir de leur mère. J'ai trouvé dans l'esprit de la reine la position du relais. Il m'a fallu employer la manière forte. Vous pouvez encore vous racheter. Donnez-moi ces infos. Je n'étais pas moi-même, mais... J'aurais dû être plus forte. J'ai transcrit les données dans un DSO. Tenez. Sa reine ne m'a pas révélé sa destination. Vous devez la découvrir, et vite. Je lui ai transmis les coordonnées juste avant votre arrivée. Vous devez arrêter ça. M'arrêter. Il ronge mon esprit, enserre ma colonne vertébrale. Vous devez... vous... vous devez... À votre tour. Plus loin. Ce sera à vous de l'arrêter, Shepard. Attendez, on a du médigel. Peut-être qu'on peut... Non. Il est encore dans mon esprit. Je ne suis pas vraiment moi-même. Et je ne le serai plus jamais. Pas de lumière On dit toujours qu'il y a... Oh, oh, oh. C'est notre voix. Nous ne pouvons pas chanter. Pas dans ces espaces confinés. Vos chants sont sans éclat. Quel chant Qu'est-ce que vous racontez Votre façon de communiquer est étrange. Sans relief. Elle ne donne pas de couleur à l'air. Nous parlons de tous nos sens. Je sens que ça va être poilant. Nous sommes la mer. Nous chantons pour ceux tombés dans les limbes. Pour les enfants que vous croyez réduits au silence, nous sommes raclés. Comment faites-vous pour parler à travers elle Notre espèce chante des caresses de pensée. Nous pincons les cordes et l'autre comprend. L'esprit de ce réceptacle était ouvert. Elle a des couleurs pour lesquelles nous n'avons pas de nom. Mais elle arrive à son terme. Sa mélopée est douce amère. Admirable. Vous n'êtes pas en harmonie avec ceux qui voudraient nous contrôler. Qu'allez-vous chanter Serons-nous relâchés Allons-nous à nouveau disparaître On n'a qu'à faire exploser ces réservoirs d'acide, là-bas. Mes ancêtres sont morts par millions pour se débarrasser des rachnis. On ne va pas les laisser revenir. Si vous la tuez, vous vouez une race entière à l'extinction. On devrait laisser le conseil de la Citadelle décider de son sort. Vos compagnons entendent la vérité. Vous avez le pouvoir de nous libérer, ou de renvoyer notre peuple dans les limbes du silence. Je ne veux pas détruire votre espèce. Je vais vous libérer. Vous êtes stupide. Votre peuple n'a pas combattu cette engeance. Peut-être que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qu'on gagne à les exterminer Faites ce que vous voulez, mon peuple s'en occupera en temps et en heure, comme nous l'avons fait pour les Galariens. Vous nous laissez une chance de composer à nouveau Nous nous en souviendrons. Nous chanterons votre clémence à nos enfants. Fabuleux L'idole des jeunes versions insectes. Vous allez vous en mordre les... Qu'est-ce qu'on fait, commandant On va au relais mu Le relais mu doit connecter des dizaines de systèmes. Si nous ne savons pas exactement où va sa reine, ce sera du temps perdu. Le commandant a raison. On ne peut pas foncer tête baissée. Il nous manque des informations. Et cette Liara de Sony, la fille de la matriarche, c'est une experte des protéins, non Ouais. Sauf que sa mère bossait pour sa reine, elle aussi, je parie. Si Benedia a fini par nous aider, peut-être pourrons nous convaincre Liara. Ce qui est sûr c'est que nous devons nous rendre dans le secteur Artemis Non mais depuis quand c'est vous qui prenez les décisions Vous voulez devenir commandant à la place du commandant ou quoi Tout le monde est dans la même équipe, Williams. Elle donne juste son point de vue. Désolé, commandant. C'est une mission difficile, tout le monde est à cran. Vous devriez aller vous reposer. Équipage rompé. Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le Conseil Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Ce rapport est exact, commandant vous avez trouvé des rachnis sur Noveria Et libérer leur reine Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait Combien de générations leur faudra-t-il avant qu'ils n'envahissent la galaxie Cette reine est différente. Elle a compris pourquoi sa race a été éradiquée la dernière fois. J'espère que vous avez raison, Shepard. Sinon, les enfants de nos enfants en paieront le prix. Nous attendons votre prochain rapport, commandant.